Le vers. Alors c'est vrai, mais finalement quand j'ai commencé à construire cette démarche, je n'avais pas d'exemple euh, qui intégrait, d'expérience qui intégrait aussi le, le changement climatique. Et ça c'est un, un axe fort de lier à la fois transition énergétique et euh, évolution liée au changement climatique et réponse alors, en termes d'atténuation et d'adaptation et à ces évolutions-là. Euh, par contre, voilà, donc ma première euh, euh, page de présentation, là, qui est un peu pleine de texte, c'est une recontextualisation sur le fait que le parc, par contre, était déjà depuis longtemps, avant même sa création, engagé sur des démarches à la fois en faveur euh, enfin, des paysages, et aussi sur les thématiques énergie climat. Donc euh, voilà, ça c'est une première recontextualisation euh, qui qui vise à, à montrer que ben le paysage c'est quand même un peu le cœur de mission des, des PNR et dans les Pyrénées-riégeois c'est aussi le euh, ce qui ressort dans chaque enquête euh, qui est réalisée auprès des habitants du territoire comme une, un des principaux atouts du territoire, à la fois en 2005, avant la création du parc, et à nouveau en 2018, et que donc il y a une attente forte, notamment de la population, sur euh, ces, cette thématique-là. Et, euh, et par ailleurs, le parc, dès sa création, avant même, d'ailleurs, sa création, s'est engagé dans une démarche énergie-climat puisqu'il a porté un plan climat-énergie territorial. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de, enfin voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce type de de, de document cadre de stratégique. À l'époque, il n'y avait donc pas de A, ah, c'était un PCET, c'était des démarches volontaires et dans lequel il y avait donc tout un plan d'action sur la période 2008-2015 sur accès sur l'énergie et euh, le développement de ressources renouvelables comme le bois énergie euh, donc ça ça a permis déjà de, de porter plein d'actions auprès du grand public euh, des communes dans différents secteurs agricoles, mobilité et ne, notamment de mettre d'aider de, de, de à la mise en place d'une euh, d'une cycle Ariège, Bois, Forêt, Énergie, donc qui permettait de structurer une filière locale autour euh, du bois euh, déchiqueté. En 2015, donc, le territoire est labellisé « Territoire énergie positive pour la croissance verte » et euh, le PCET il est actualisé pour intégrer le HAL, le PCET. Il est toujours volontaire. Donc, euh, par rapport aux au plans climat qui sont devenus obligatoires pour les collectivités, c'est ce que ça veut dire, le fait qu'il soit volontaire, c'est que nous, on n'est pas évalué, on n'a pas d'obligation à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais pour autant, on, on met en, en œuvre les actions du, qu qui sont dans, ces plans, dans, ces documents, dans les plans d'action de ces documents. Et donc, dans ce dernier PCAET, l'objectif du territoire, c'est d'être territoire à énergie positive d'ici euh, 2050. Donc, je rappellerai rapidement ces aspects-là parce que c'est quand même sur cette base-là qu'on a entrepris cette démarche. On a cette stratégie à l'échelle du parc, euh, donc qui est de poursuivre euh, l'exportation le, d'électricité euh, renouvelable que le territoire produit euh, de, déjà de manière excédentaire en, en chiffre brut par rapport à ses consommations. L'idée, c'est qu'on qu conserve ce principe de solidarité territoriale euh, entre des territoires qui disposent de montagnes et donc de la possibilité d'avoir une ressource abondante euh, du fait euh, de l'hydroélectricité, de territoires qui n'ont pas <rire> ces, ces, ces conditions <coughs> géographiques avantageuses, et, euh, mais que pour autant, euh, même si en, en production brute d'énergie, on est déjà excédentaire par rapport aux consommations, on, on, on adopte une stratégie énergétique qui permet de limiter 50% des consommations dans un objectif d'atténuation, notamment des émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, voilà, et, de, et aussi de développer des, des productions d'énergie alternative aux productions fossiles, également pour amplifier encore cette stratégie d'atténuation. Donc, ça, c'était au préalable. Et en fait, le constat qui est présidé au plan de paysage, c'était que ces chiffres-là, donc dans le plan climat et énergie euh, territorial du parc, c'est beaucoup de chiffres. Et, et les choses sont voilà, très, très, très précis en termes d'action. Mais pour autant, il euh, n'y a pas une appropriation locale forte de la part euh, des acteurs locaux. Et, on, et ces chiffres, finalement, ils paralysent un peu l'action. et, et personne ne s'en empare, et du coup, le parc est un peu seul à porter son, son, son plan d'action, sa stratégie énergétique et climatique. Donc l'idée de partir du paysage et de faire un plan de paysage, c'est de permettre aux acteurs locaux de s'approprier ces enjeux et de proposer des actions et, et de s'impliquer dans la mise en œuvre de, de cette stratégie, mais à un niveau local, à, à l'échelle de leur territoire. Donc euh, voilà, la, le, le paysage, euh, il se définit, donc il a une définition donnée par la Convention européenne euh, du, du paysage qui est, euh, est une partie de territoire perçu par les populations dont le caractère résulte de l'action la, de, fac, de, de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations. Aujourd'hui, voilà, la définition, euh, on va dire, L'égal du paysage, elle s'appuie vraiment sur le fait que c'est un bien commun euh, des populations et qu'on euh, on ne peut saisir véritablement les valeurs du paysage qu'à mobiliser largement euh, la vie des habitants et, et pour euh, connaître ce qui fait, le, les, ce qui fait le, la qualité de, de leur cadre de vie. Et donc, ce qu'on se disait aussi, donc, ce plan de paysage, c'est à la fois de montrer que le paysage, c'est vraiment euh, un outil pour construire un cadre de vie euh, désirable et durable et un levier aussi de développement local qui permettrait, qui permet de répondre aux défis euh, de la transition énergétique et climatique. Puis, donc là, il y a un petit dessin à gauche qui montre voilà, comment le paysage, c'est euh, l'interaction voilà, de tous ces facteurs-là perçu par les habitants. L'objectif voilà, du plan de paysage, c'était vraiment de mobiliser cette perception par les territoires des, de voilà, quelles évolutions ils souhaitent et quelles évolutions ils, ils, ils redoutent pour, pour leur cadre de vie. Donc euh, en gros, euh, ce qu'on a dit au départ, ah oui, donc vous faites un plan de paysage, donc vous faites vous euh, spatialiser le plan énergie, climat euh, PCAET, <rire> quoi, plan climat et énergie territorial. <coughs> Alors j'ai dit oui, euh, mais spatialiser, ça, ça a plein d'intérêts. C'est qu'à la fois ça, ça permet ben, de, de sortir d'objectifs très généraux comme ça pour aller dans des actions plus concrètes, donc du coup de. Ça, ça rend ces ça rend enjeux vraiment plus concrets et plus proches des gens. Et, et ça permet aussi d'ajuster les actions en fonction des, des différents territoires. Donc la méthode du plan de paysage, c'était vraiment celle-là, partir de territoire pour finalement remonter à cette stratégie qui était, elle, à l'échelle du parc. Donc, on partait de trois territoires pilotes qui ont été choisis pour être représentatifs des différentes euh, typologies de, en, du paysage du parc. Donc, on avait Ariselaise avec des paysages de coteaux et de pré-pyrénéens. Euh, le Bas-Salade, qui est plus une zone déjà de, de piémont avec euh, les entités avant-mont, zone hibernisée donc, et fond de vallée montagnarde. On est déjà euh, euh, on est sur un secteur aussi où il y a un, un fort enjeu en termes de, de besoins énergétiques et, et d'évolution des paysages très rapides. Et enfin, un territoire plus montagnard, avec euh, ben, des fonds de vallée très urbanisés, euh, des paysages de versants forestiers, euh, aujourd'hui essentiellement, et des, des espaces d'estive et de, et de montagne. Donc l'objectif c'était vraiment en partant de ces territoires de spatialiser les besoins et les ressources et en fonction de, et de montrer qu'en fonction de ces paysages, finalement on n'a pas les mêmes enjeux énergétiques et climatiques et donc pas forcément les mêmes actions et pour autant on, on est dans une stratégie cohérente et qui rejoint le, la stratégie globale du PNR. Euh, donc voilà, ça juste, peut-être je, peut je passe rapidement, ça c'est vraiment plutôt des, des aspects méthodologiques de plan de paysage sur la concertation, que c'est une démarche concertée, donc il y avait trois échelles de concertation, des groupes de travail locaux à l'échelle de ces trois territoires pilotes, dans lesquels on travaillait en atelier, à la production vraiment de, bah, des, des différents contenus, le, le diagnostic à l'échelle de chaque territoire pilote, la stratégie à l'échelle de chaque territoire pilote, et le plan d'action aussi. Un comité technique qui l'a rassemblé, plutôt des acteurs euh, techniques du territoire qui, en fait, euh, euh, structurait euh, est ma, ce contenu qui est issu des groupes de travail locaux pour, enfin euh, voilà, euh, le re, re, resituer dans, un, dans le cadrage technique et réglementaire pour le rendre opérationnel. Et enfin, un comité de pilotage qui là, est assez vaste, puisque le paysage permet de, de réunir presque enfin, voilà, tout, un, tout un panel de partenaires euh, pour valider ce que, voilà, ce que le comité technique avait, avait pu structurer au préalable, à partir du travail des groupes de travail locaux. Voilà. Donc Je ne vais pas euh, m'apesantir là-dessus... Euh, je vais rentrer dans, dans le vif euh, du sujet. Donc, euh, dans chaque groupe de travail local, on a commencé par euh, construire donc, un portrait paysager euh, de ce qui faisait euh, l'identité de, de ce paysageurs de ces territoires, en mettant en avant à la fois les paysages vraiment remarquables, donc ceux qui étaient euh, un peu les... Les vitrines de ces territoires ou les atouts patrimoniaux, les paysages qui étaient plus, on va dire, fragilisés par des dynamiques qui faisaient qu'ils voilà, évoluaient vers des, des dégradations, et des paysages plus banalisés, dans lesquels finalement on, on pouvait se dire qu'il y avait des actions à mener pour retrouver euh, des qualités. Euh, voilà, paysagère et de cadre de vie plus forte. Donc là, le bureau d'études paysagistes qui a travaillé a multiplié les outils de représentation, à la fois photographiques, mais aussi là on voit en bas, il y a une, une sorte de, de coupe axonométrique qui représente les voilà, différentes occupations du sol et avec le groupe de travail, resituer ben, celles qui sont importantes euh, soit en termes eh ben, de, de structure, de valeur, d'activité, et aussi les évolutions qu'elles les, les enfin, qu connaissent. Quoi. Voilà. Parallèlement à ça, il y a eu euh, un travail sur les, les, les évolutions et les enjeux liés aux thématiques de l'énergie et du climat. Et ça aussi, c'est les groupes de travail locaux qui l'ont réalisé, ce, ce en fait, la localisation donc, des secteurs sur lesquels ces thématiques-là euh, euh, produisaient des, des évolutions et donc euh, quels enjeux se, se situaient où. Euh, et, euh, et, ça, et donc, pour ça, dans les groupes de travail locaux, il y a eu euh, un travail à partir de livrer. Euh, thématique donc il y avait trois livrets un livret climat un livret carbone un livret énergie qui a été construit pour euh, à partir des, des chiffres et des enjeux du territoire du parc en fait il s'agissait de manière concise de donner à une connaissance au groupe de travail locaux de c'était quoi l'énergie les enjeux énergétiques sur le territoire du parc euh, et de ne pas rester dans des enjeux globaux, finalement à l'échelle nationale ou mondiale. Vraiment de, de construire ces livrets à partir des chiffres et, et des enjeux connus via les, le PCAET, euh, enfin, voilà, les démarches antérieures, on avait quand même une connaissance assez fine euh, qu'on pouvait ainsi partager euh, avec les groupes de travail locaux, et faire avec eux cette carte, qui permet de croiser à la fois le, le profil énergétique du territoire, donc cette, à la fois ses ressources, ses besoins énergétiques, et comment finalement il peut s'acheminer vers, vers l'équilibre en, entre ses consommations et ses productions en énergie, et les valeurs paysagères. Donc là on retrouve dans, ces, dans cette carte là le les, les paysages remarquables donc qui seraient à préserver donc tout en s'orientant euh, vers euh, vers un équilibre euh, des de, des besoins énergétiques des consommations et des productions des paysages euh, fragilisés mais qui seraient peut-être euh, où on pourrait trouver finalement des leviers pour euh, pour euh, justement amorcer cette transition-là, et des paysages banalisés à requalifier, qui pourraient être également des, des secteurs sur lesquels la transition serait un, un outil pour les requalifier. Donc là, on croise, euh, c'est une carte synthétique, en groupe de travail, la carte est beaucoup plus foisonnante, euh, elle, elle, elle reprend donc, les différents euh, items, climat, carbone, énergie, et elle localise à la fois les opportunités et les menaces euh, sur chaque territoire pilote. Et ça, cette carte, elle est, elle est restituée, elle est visible en, sous la forme de ce qu'on a appelé un poster. Parallèlement à ça, donc toujours dans cette euh, optique de... Euh, ah, pardon, excusez-moi, je reviens... Voilà, euh, je vais juste me remettre en… Ah, je ne peux pas. Euh, si, si, non. Parallèlement, dans cette optique de, de recueillir euh, le regard habitant, il y a eu un, cet outil-là qui a été diffusé. L'idée, c'était aussi que dans ces groupes de travail, il y ait de plus en plus de monde et qu'on puisse communiquer autour de la démarche. Et donc, cet outil-là, c'était une carte postale qui présentait deux vues, une vue ancienne, une vue actuelle, et qui interrogeait les gens sur les, les évolutions qu'ils redoutaient, qu'ils craignaient ou qu'ils qu pouvaient souhaiter pour leur territoire, à l'aune des évolutions qu'on pouvait déjà constater en comparant ces deux vues. Et donc, ça a donné, il y a une synthèse de tous ces tours. Euh, sur euh, des, re, des cartes qui nous sont revenues avec les craintes et les souhaits euh, que les voilà que les habitants du territoire nous ont nous ont exprimés et donc on voit là euh, une synthèse de et un verbatim de tout ce qui voilà ce que ce que ce que cet outil nous a permis de de récolter à partir de ça on avait donc à ce stade une, une vision assez claire du fait que tous les enjeux, euh, enfin des différents enjeux qu'on pouvait retrouver su, à, sur ces trois territoires, et ce qu'on voyait, c'est que les enjeux paysagers, les enjeux énergétiques, mais aussi les enjeux climatiques et euh, économiques étaient euh, systématiquement euh, liés. En fait, ce que redoutaient beaucoup les gens, c'était c'est plutôt le fait qu'on qu bouge un curseur sans tenir compte euh, des autres. Et que donc on avait quatre enjeux interdépendants qui étaient donc euh, la transition climatique et donc la, la préservation de la biodiversité, la question paysagère et le maintien voilà, de paysages diversifiés et, euh, et, et, voilà, et appréciés hein, et, et diversifiés selon les territoires. La question de la transition énergétique euh, et de la production d'énergie renouvelable, et, mais, aussi, mais aussi le développement local et le fait qu'on continue à maintenir des activités et qu'il y ait voilà, des emplois dans ces, ces différents secteurs. Et donc sur la base de ça, ce qui a été réalisé, c'est des scénarisations. Donc il y a des scénarios d'évolution qui ont été proposés sur chaque territoire. Et ces scénarios, ils ont été la base d'une seconde phase d'atelier. Donc, ce qu'on voit là, euh, en haut à, à droite de chaque scénario, c'est une, un, une boussole, en fait, où on retrouve les quatre enjeux que, dont je vous parlais, énergétique, climatique, paysager et développement local. Et on voit que ces scénarios, ils sont construits surtout pour montrer que selon les solutions qu'on privilégie, on va avoir... Euh, soit euh, on va répondre soit aux enjeux énergétiques, mais beaucoup moins aux enjeux climatiques, soit on va répondre aux enjeux climatiques, mais euh, beaucoup moins à ceux bah, de, du développement local, et que finalement, euh, ce qu'il faut essayer d'arriver à construire, c'est toujours euh, des actions qui permettent de répondre en même temps à ces quatre enjeux. donc Là, bon, là on a un peu un scénario bonne réponse, mais ce n'est pas forcément ce qui a été recherché dans chaque territoire, ce qui est c'est rechercher à travers ces scénarios, c'est montrer que les curseurs, enfin les choix qu'on fait aujourd'hui, euh, prennent plus ou moins en compte euh, les un ou plusieurs enjeux. Donc ça, c'est la grille euh, qui n'est pas arrivée tout de suite, mais finalement qui arrive à ce stade, qu'on arrive à ce stade à commencer à construire et qui détaille en fait ces différents enjeux et les différents, euh, finalement, euh, critères qu'un projet de transition qui serait en faveur à la fois des paysages et du développement local pourrait remplir. Donc c'est comment chaque projet peut remplir ou pas les critères de, de ces différents enjeux. Alors cette grille elle a été conçue comme en fait un peu une table ronde. L'idée c'est de proposer, quand on propose des actions, pouvoir analyser si euh, voilà, la, la qualité de, ré, de réponse de cette action à, à ces différents objectifs. Et donc, elle a permis de, de construire euh, les stratégies euh, à l'échelle de ces différents territoires sur la base d'ateliers qui ont été menés sur des sites spécifiques. Les sites, ils ont été choisis en fonction des, des enjeux propres à chaque territoire. Et ils ont permis collectivement de définir un certain nombre d'orientations, puisque le but de ces ateliers, c'était pas de, que chacun, bon, chacun pouvait s'exprimer, donner son avis, mais il y avait une vraie, véritablement une élaboration collective. Et ce qui nous importait, c'était d'être toujours euh, concret euh, au plus près de, bah, de la réalité quotidienne de chacun et des territoires. Et donc, euh, on est parti de, de trois axes dans ces ateliers, habiter, se déplacer, produire. Et donc, comment euh, on peut faire évoluer l'habitat et répondre à ces quatre enjeux, se déplacer et répondre à ces quatre enjeux, et produire tout en répondant à, à ces quatre enjeux. Ce qui a permis de faire foisonner un, un, beaucoup d'actions, de propositions d'actions qui ont été euh, voilà, hiérarchisées, puis après, par le comité technique, structuré, pour pouvoir à partir de ce foisonnement d'actions et d'orientations, composer une stratégie euh, vraiment euh, générale à l'échelle du parc. Cette stratégie, elle est composée de ce qu'on appelle des objectifs de qualité paysagère. Et donc, on en a défini cinq qui sont euh, dépendants de ces thématiques. Cinq objectifs. Euh, cinq minutes. Oui, Jules, d'accord. Euh, un objectif de qualité paysagère pour habiter, un pour se déplacer, un pour produire, un pour s'adapter, et un qui s'apparente plus à, au fait que euh, ce qui ressortait beaucoup, c'est que c'est qu'il fallait partager les expériences et, et, et partager aussi les points de vue pour faire émerger ces, ces actions. Donc ça a été un, un des objectifs qui est Revenait dans tous les territoires, donc qui apparaît aussi dans la stratégie euh, générale. Donc euh, là, j'en illustre un, par exemple, sur habiter. Donc, ça, c'est pour ça que c'est des formulations un peu alambiquées, parce qu'on généralise des choses qui, ont été, qui émanent des territoires euh, plus locaux. Donc, sur l'échelle des territoires locaux, euh, c'est concret. Si on généralise, ça devient favoriser des manières d'habiter plus sobres et économes en ressources en renforçant la qualité et l'identité des paysages bâtis locaux. Et dans cette formulation, on retrouve nos quatre enjeux énergétiques, climatiques, développement local et paysages vivants. Voilà. Et à partir de cette stratégie, on a refait des ateliers pour aller creuser le, la mise en œuvre d'actions qui permettraient d'atteindre ces objectifs. Et donc, à partir, donc, il y a eu à nouveau trois, trois, trois ateliers dans chaque territoire pilote pour approfondir des, des, des actions et, des, et le plan d'action sur un certain nombre de thématiques. Il en est résulté donc, euh, un programme d'action de 100 actions pour les paysages de la transition. Et dans ce plan d'action, il y a à la fois, euh, il y a différents types d'actions. Il y a des actions qui sont euh, structurantes, donc qui sont de l'ordre de partenariat, de coopération. Là, on retrouve vraiment la question du partager, finalement la coordination en fait entre les différents acteurs locaux. La, des actions mobilisatrices en fait pour agréger des, des, des, des, et impliquer toujours euh, voilà, des, davantage de personnes pour pouvoir réussir à mettre en œuvre ces actions, et des actions très ciblées sur des secteurs à enjeu sur lesquels les acteurs souhaitent euh, agir vraiment euh, de manière ciblée, c'est-à-dire euh, mener un projet euh, vraiment opérationnel. Quoi. Dans un premier, et puis après, voilà, le comité technique a défini 10 actions prioritaires. Dans ces 10 actions prioritaires, il y a eu un travail d' app de détails, de fiches actions. Donc les 10 actions prioritaires, c'est promouvoir les matériaux de construction durables issus de filières locales, accompagner la commande publique vers l'exemplarité des nouvelles constructions. Bon, on trouve beaucoup de choses autour de l'habitat, ben oui, de l'urbanisme. Euh, il y a aussi la question de la mobilité, en fait, qui s'est articulée à des opérations foncières qui, qui visaient notamment à à réintroduire des, des activités, enfin, des nouvelles productions agricoles qui répondent plus aux besoins locaux, notamment alimentaires. Euh, et donc c'est là qu'on retrouve cette opération foncière pilote qui vise à, à sur surcher, là c'est des sites ciblés, voir quel type d'installation agricole pourrait vraiment être adaptée à cette demande locale. Et comment on agit sur le foncier pour permettre l'implantation de, de ces nouvelles installations. Euh, il y a des aspects bien sûr au, au développement des énergies renouvelables. Euh, il y a et notamment, enfin voilà, le fait de prioriser les toitures pour pas consommer le foncier agricole, euh, de, de, de, de gérer la ressource par exemple forestière bois de manière raisonnée. Pour, ne pas, enfin voilà, pour renouveler le capital et préserver aussi la capacité d'absorption du carbone, des forêts. Il y a des aspects sur la, le développement donc de, de ces énergies photovoltaïques, notamment en toiture, donc de pouvoir croiser les aspects de production et les aspects d'impact paysager. Euh, la question des espaces publics et de leur adaptation au, au climat, Comment par l'aménagement on peut encourager d'autres formes de mobilité, mais aussi euh, trouver des solutions adaptatives pour mieux répondre aux risques euh, naturels majeurs qui sont importants, notamment dans les villages, dans les bourgs, et euh, voilà qui posent des problèmes euh, vraiment de euh, d'aménagement pour demain. Et enfin des aspects liés à l'animation de cette démarche parce que c'est une démarche itérative, donc on, peut, on va l'idée voilà, c'est que une animation qui se poursuive au-delà de l'élaboration du document en, en lui-même. Et, euh, et qu'enfin, on produise euh, des outils qui permettent à chacun euh, d'intégrer ses enjeux dans les différents documents de planification. Voilà. Euh, quelques focus sur, donc, sur ces actions. Certaines elles étaient initiées. là Ce que montre le plan de paysage, c'était le besoin de les étendre et de les généraliser. Là on voit d'ailleurs, on en parlait, le parc, le siège du parc. Euh, là on voit aussi donc, la stratégie donc, de préservation des espaces euh, naturels, agricoles et forestiers tout euh, en favorisant le développement des, des énergies solaires en toiture. Et enfin, l'action voilà, qu'on a lancée au sein du parc qui consiste à avoir une réflexion vraiment d'aménagement qui intègre des solutions adaptatives aux évolutions climatiques. Donc, voilà, Sur des espaces publics plutôt voilà, entre urbains et, et rural, en sachant qu'aujourd'hui, en milieu urbain, ce type de réflexion est déjà mené sur le territoire du parc. Comme ça, on est un territoire rural. En fait, on a Globalement, une assez faible connaissance des impacts locaux du changement climatique, et donc c'est l'occasion voilà, de, de, de creuser, de mieux, de préciser la connaissance de ces impacts, euh, voilà, dans le territoire.